J'ai décidé de lui faire mes adieux. Mais en y repensant, j'ai réalisé que cela fait exactement 47 mois et 7 jours. 4 ans, 7 mois et 7 jours que j'étais à cette même place soutenant une soeur, une mère pleurant la mort de son enfant parti dans les mêmes conditions Père, ton âme, venez, Une vie volée Deux, trois et on n'en finit pas de, de compter Des familles détruites Anéanti, voyons leurs rêves rêve s'envoler vous connaissez comme moi le dicton où il travaille l'eau espoir perdu et ceci est la plus pure indifférence Quand pourrions-nous commencer à penser à nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos fils, nos filles et nos pères aussi? Quand aurions-nous assez d'empathie? Imaginez la douleur qui étreint ces familles qui voient le travail de toute une vie s'envoler en fumée. Quand? Mais jusqu'à quand va-t-on s'arrêter Quand Haïti va-t-elle cesser de voir ses fils et filles tomber sur les balles d'assassin C'est dans cet état d'esprit que je vais donc m'adresser à Dieu, Pas pour la dernière fois, pour citer Jean Doberçon. Il y a quelque chose de plus fort que la mort, c'est la présence des absents, dans la mémoire des vivants. Je sais, mon ami, mon frère, que tu seras toujours à, à mes côtés. Ce que tu m'as légué, Fais désormais partie intégrante de moi. Ta grande humilité. Ton abnégation, Ta sympathie. Ta simplicité. Ta discrétion. Ta franchise. Ta capacité à aimer tout le monde, ton empathie, ton amour fraternel, tes valeurs patriotes, patriotiques, quand tu étais un vrai patriote. Les dommages, ton hégémité à cause de ta perte. En effet, Jérémy Toussaint est un fils qui aimait tant tendrement sa mère. Un ami. Un ami. Un frère. Un grand patriote que le pays a perdu. Pour nous réaliser le mal qui a été causé, ce qu'Haïti a été perdu, Ton départ, Jerry, laisse un vide immense. Une tristesse indicible. Mais nous savons que tu étais et l'amour que tu portais à tes proches. Jerry! Le pays a perdu un patriote. Oui, je suis convaincu qu'Haïti a perdu un patriote. Un homme de valeur aux multiples qualités qui a su gagner notre respect. J'ai eu avec le cœur à l'amour. Son amitié était inconditionnelle. Sans changer mon allocution, laissez-moi vous raconter une histoire. Comme vous le savez tous, Jerry Toussaint adorait et idolâtrait ce père, le major Jerry Toussaint. Pour Jerry, ce dernier était son modèle par excellence, et il voulait à tout prix lui ressembler et suivre le même parcours. Et cet amour qu'il vouait à ses pères a déterminé son choix de faire partie du corps de la police nationale d'Haïti pour défendre les valeurs républicaines de, de sa patrie. J'ai grandi avec Jérémy. Il a été celui qui m'a inspiré moi-même dans mon choix de rentrer à l'école militaire. Nous formions un trio inséparable. Jérémy Toussaint, David Adam. David, lui, a été le ciment de cette belle amitié et moi. Nous étions jeunes, nous avons nos rêves et nous pensions qu'il suffisait croire. Je me rappelle dans sa phrase qu'il a su, quand il a su que j'intégrais à l'école militaire, j'ai vu le il dit écoute, prends devant. » Malgré la distance, nous sommes toujours restés en contact. J'ai été l'une des premières personnes à savoir qu'il avait l'intention de rentrer à l'Académie militaire. J'étais très perplexe par rapport à ce choix, mais à ma grande stupéfication, Le jour où il partait en guerre, c'est ce jour qu'il m'a fait part de sa décision finale, qui était de rejoindre l'ARME, the United States Marine Corps. I didn't thank you for serving alongside Jerry. Mm -hmm. Retournez au pays après l'ARME, et les études, Jerry a eu de multiples opportunités pour travailler pour les meilleures, pour les plus grandes organisations américaines. Mais il n'a jamais vu puisque son plus grand désir était de suivre son père et d'aider son pays. J'ai personnellement assisté, moi, une lettre du bureau de l'FBI qui demandait de nous de rejoindre. Mais pour nous rejoindre, il faut le vins américains. Tout le monde, mon aîné, le DJ Ryon J'ai dit si les américain rêve américains rêvent de faire côté sous d'autres pays, ça n'est pas qu'à accomplir. Il est resté haïtien, il est resté patriote et il est resté avec nous. Célibataire, je lui ai toujours demandé que ferait-il avec sa vie sentimentale. Mais sa réponse a toujours été la même. Maman qui m'a donné. Parce que maman, ça, chaque jour, qui est fait pour aller Nous sommes dans une réunion. Depuis qu'il ne fait, bien, nous avons ajouté la vie les dit fois que je vais monter à l'Altaraz parce que comme un frère me jette, s'il ne pas ne jette pas qu'on a quitté, il m'a retourner à la caille. C'est ce chip-tip qu'il était. Mon frère, Thierry, je ne savais pas que mon frère était l'absence. Serons-nous un jour assez fort pour accepter ton départ. Mon frère, tu seras à jamais hein? mon héros. Et à jamais dans mon cœur. Et je terminerai avec cette phrase de Victor Hugo. Tu n'es plus là où tu étais, mais tu es toujours partout où je suis. Merci. Bye.